Bonjour Cathy Bor et Martin Page, euh, ben, je suis contente de vous accueillir ici parce que finalement on s'est assez peu réunis pour, pour travailler sur cette adaptation. On a tous été confinés, on a tous été enfermés, mais néanmoins de cette belle collaboration est née une adaptation de ce qui est au départ le roman de Martin Page paru en 2010 si j'ai voilà, si tout bon, euh, à l'école des loisirs. Euh, finalement, Martin, on a assez peu travaillé ensemble puisqu'on s'est rencontré quand Cathy a proposé, euh, a eu l'initiative de ce projet puisque c'est elle qui souhaitait adapter ton roman pour lequel elle a eu un vrai coup de cœur. Donc, même si au départ, le, le, le, la bande dessinée qu'on vous propose là est adaptée du roman, je vais être très mal polie et commencer par Cathy pour lui demander comment s'est fait cette rencontre avec tes inadaptés, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à ce moment-là, tu te dises « j'ai envie d'adapter ces deux inadaptés » en fait Oh, c'est <rire> riche transition. Voilà. Euh, alors, comme, euh, comme à, à chaque fois finalement, enfin ça ne fait que deux fois, mais à chaque fois que j'ai envie d'adapter un roman, euh, c'est il s'agit d'un roman qui m'a énormément marqué, que j'ai lu donc, à sa sortie en 2010, euh, qui m'a été conseillé par une, par une libraire. Et euh, j'avais vraiment adoré, je l'ai lu plusieurs fois. Je l'ai beaucoup, beaucoup aimé et je ne l'ai jamais oublié. Je l'ai jamais oublié et euh, bah, entre-temps, j'ai fait beaucoup d'autres choses. J'ai adapté Les Quatre Sœurs, j'ai fait le tout album de Malika, de Malika Ferdjouk, Ferdjouk, qui est aussi une adaptation d'un roman de l'École des Loisirs en quatre volumes. Voici le dernier paru. Voilà, donc tout ça m'a pris énormément de temps et puis euh, après avoir euh, travaillé sur Quatre Sœurs, j'étais un petit peu. Euh, euh, après avoir fini, j'étais un petit peu triste, en fait, d'avoir abandonné euh, la bande dessinée euh, jeunesse, disons. De, euh, ce qui me manquait, c'était de m'adresser aux adolescents, et aux, aux adolescentes, et aussi aux adolescents, justement. Avec quatre sœurs, j'ai l'impression de m'adresser beaucoup aux jeunes filles, même si euh, ce n'était pas, pas voulu. Mais c'est vrai que quand on raconte des histoires de jeunes filles, il y a quand même beaucoup plus un public euh, bah, de filles. Et d'ailleurs, d'où ta volonté et ton envie et même ta condition, puisque ça a été très clair dès le départ, euh, de modifier un petit peu la composition de cette bande qui n'était que masculine. Euh, et tu as demandé à Martin son autorisation euh, de faire une modification qui avait un, un réel sens et qui au final euh, euh, donne euh, vraiment une... une euh, différentes différente euh, à cette bande alors je, je... oui alors justement après avoir euh, parlé de filles pendant longtemps c'est vrai qu'en festival on me demandait mais quand, à quand les quatre frères ou c'était c'est des choses qui arrivaient moi j'avais évidemment envie de raconter des histoires de garçons aussi j'avais surtout envie de me euh, D'avoir un public finalement mixte, en fait, de ne pas oui, me Oui, ce n'était pas des histoires de garçons, c'était des histoires avec des garçons. Voilà, euh... je n'avais pas envie de me préoccuper de cette espèce de, de, de clivage garçon-fille, etc. Euh, or là, j'allais raconter, ce, ce roman euh, racontait une histoire d'une bande de garçons, justement, et, euh, et c est, c est, ça avait du sens de, de, de le de mixer un petit peu, euh, dans la mesure où, euh, où les garçons pouvaient très bien. Être des filles, ça ne changeait pas grand-chose. Même si on sait bien qu'à cette époque-là, à cette époque-là époque de la vie, à l'adolescence, il euh, y, y a souvent peu de mixité. Mais justement, moi, j'avais envie de donner, euh, donner cette, euh, cette possibilité-là d'avoir un, un groupe euh, filles et garçons mélangés. Et puis, il y a aussi quelque chose qui compte énormément pour moi, c'est euh, le test de Bechdel. Le test de Bechdel, c'est euh, Alison Bechdel, donc une, une autrice de bande dessinée américaine, qui a, euh, qui a mis en place ce test, ce test pour savoir si euh, une, une bande dessinée ou un ouvrage de fiction, quel qu'il soit, euh, peut, peut rentrer dans des critères on va dire, féministes euh, et acceptables sur le plan féministe. C'est-à-dire qu'il faut que dans, dans l'histoire, dans la fiction, il y ait au moins euh, deux personnages féminins, deux personnages qui soient nommés, et, que ces deux personnages... Euh, parlent ensemble à un, moment de à un moment ou à un autre de l'histoire, et surtout, que ces personnages ne parlent pas d'un garçon ou d'un personnage masculin. Et donc... Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, et donc, Je... à partir de ce Je... moment-là, si Martin... on coche toutes les cases, on a une bande dessinée qui est, euh, qui est acceptable sur le... D'un point de vue mixité. Voilà, d'un oui. point de vue euh, mixité, pour, pour remettre un petit peu des filles dans, le, euh, dans, dans la vie en général et dans la fiction. Alors, Martin, le héros de ton roman s'appelle Martin, on parle d'une bande de garçons et euh, on peut supposer, tu vas me dire si, si je fais fausse route, que c'est un peu inspiré de ta propre adolescence. Donc comment as-tu réagi quand Cathy t'a formulé cette demande de modifier un des personnages de ta bande finalement euh, Alors je vais répondre en, euh, en faisant une petite dégression générale, c'est-à-dire que j'ai eu plusieurs de, de, mes livres été, de mes livres qui ont été adaptés en... En bande dessinée, au cinéma, au théâtre et tout ça. Et je pars d'un principe qu'une euh, qu adaptation, pour moi, d'intérêt, si elle est une réappropriation, en fait. Euh, je suis très euh, critique et en général, j'aime pas trop les adaptations qui seraient trop fidèles à l'original, puisque l'original est là. Euh, si les gens veulent savoir ce que j'ai écrit à mon livre. Là, ce qui m'intéresse, c'est que quelqu'un vienne me proposer une nouvelle œuvre, en fait, et que la personne se réapproprie l'œuvre. Il euh, y a un débat célèbre, c'est le débat de, euh, entre Stanley Kubrick et, et Stephen King. Stephen King était très mécontent de l'adaptation euh, de Kubrick de Son Shining, hein, parce qu'il l'a trouvé trop infidèle, en fait, à son livre. Mais c'est justement ça qui fait l'intérêt, c'est que Kubrick s'est réapproprié euh, le roman de King. Et quand King, King lui-même a, a, euh, a adapté lui-même... Son roman pour la télé américaine c'était beaucoup moins beaucoup moins intéressant donc voilà le décalque m'intéressait pas et, euh, et, et donc tout ce qui pouvait s'écarter d'une certaine manière et apporter des choses à au roman euh, original j'ai trouvé que c'était c'était une super idée je suis euh, j'ai pas d'ego dans, dans le travail et encore moins dans le travail de d'adaptation moi j'ai écrit pourquoi s'il est pourquoi est-ce que c'est que c'est une bande de garçons en fait dans, dans ce livre euh, pour la simple raison, comme tu disais, c'est que c'est un roman autobiographique. Alors, autobiographique avec des guillemets, hein, parce qu'il y a des choses un peu... Euh, il y a plein de choses qui sont inventées, changées, transformées et tout ça. Et que je, je viens d'une époque très lointaine, le début des années 90. Je ne sais pas si ça a changé, mais en tout cas à l'époque, c'était très, très genré. C'est vraiment les bandes de... de on était entre garçons, il y avait une euh, filles étaient à côté. Alors, effectivement, c'est quelque chose que j'aurais pu changer hein, dans le roman. On n'est pas obligé de copier un peu la, la réalité ce qui s'est passé. Mais en tout cas, euh, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, je vais écrire autrement, sans doute. Et ça, c'est aussi grâce à, grâce à Cathy, grâce à mon évolution personnelle. Mais à l'époque, c'était vraiment l'idée de, de raconter euh, quelque chose de, de ma jeunesse. Cathy, alors est-ce que tu peux nous parler de, de tes héros puisque tu leur as donné un visage, finalement. Euh, on, on les voit, là, sur, le, sur le, la couverture qui est derrière nous, et puis vous les voyez sur les planches qui vont être montrées à l'écran. Euh, ils, sont, ils sont combien dans cette bande Alors, ils sont quatre. Euh, ils sont quatre. On a le protagoniste, qui est Martin, en fait, qui raconte, qui raconte l'histoire, qui est parfois en voix off. Euh, on, a, on a une, une fille... Alors... La, la seule fille ou peut-être pas du, du groupe euh, qui est Edwige et qui est, euh, qui est ce qu'on appelle une grosse tête, qui est vraiment une, une geek en fait, euh, qui est obsédée par les sciences, les mathématiques et, et, et, et qui est très bonne en classe. On a euh, Fred qui est... Euh, euh, qui est euh, dans le groupe, une, une personne qui est fan de, de hard rock et qui, est, qui vit vraiment pour la musique, en fait, et qui joue et compose. Et puis enfin, on a Erwan, Erwan par qui tout va arriver, en fait, qui est un garçon un petit peu spécial, pas forcément très bien dans sa peau qui, qui s'habille euh, d'une façon très particulière pour un adolescent, puisqu'il est toujours habillé en costume un petit peu trop serré, parce qu'il a grandi. Voilà, il grandit, il grandit vite euh, en costume avec une cravate. Il est très sensible au côté euh, un petit peu Harry Potter, on va dire, euh, de, de l'uniforme. Et donc, euh, voilà, ce, ce Fred qui, à qui va arriver des, des malheurs, il ben, y a un élément déclencheur parce que cette bande autoproclamée euh, inadaptée euh, se tient un petit peu à l'écart dans cette cabane qui se sont construites. C'est ce qu'on appelle maintenant les, les no life du collège, c'est-à-dire euh, ils ne veulent pas se faire emmerder mais en même temps ils sont un petit peu euh, en dehors et, mais ils n'ont pas envie de se faire remarquer, ils ont surtout envie qu'on leur fiche la paix. Mais il y a un élément déclencheur assez violent qui va venir perturber euh, euh, ce petit équilibre qui se sont créés euh, Peut-être que tu peux oui. nous en dire plus. Donc c'est un jour à la sortie du collège, ils se retrouvent dans leur, dans leur cabane et bon, ils, ils passent un bon moment. Et en rentrant, Erwan se fait agresser, en fait, sauvagement. On ne sait pas par qui, on ne sait pas pourquoi, euh, mais simplement il se fait tabasser parce que juste, il n'est pas tout à fait comme les autres. Et que, et que ben, ça peut, à, à, à cette période-là, sortir du rang, c'est prendre un grand risque en fait à cette période de la vie. Euh, et alors, euh, à la suite de ça, bah, tout l'équilibre de la bande est bouleversé. Euh, et euh, je ne sais pas ce que je peux dire sans... Non, se... mais on ne va pas dévoiler la fin, mais voilà. alors, Martin, peut-être que tu peux juste nous dire, toi, en voyant les, les, quel a été ton ressenti en voyant tes personnages euh, ben, incarnés et réappropriés par Cathy, qui en livre ici sa version, mais non seulement sa version en termes scénaristiques, puisqu'elle a repenser les personnages mais également euh, euh, sa version visuelle puisque de fait euh, elle leur a donné un visage à tes personnages donc comment tu comment as eu euh, comment tu as, as ressenti ça je me souviens de ma première réaction ça a été waouh non c'était euh, j'étais super impressionnée et euh, je ne sais pas très bien je suis désolée ton travail avant Ensuite, c'est à ce moment là que j'ai découvert euh, quatre sœurs et tout ça et c'était juste euh, pardon ce jeu, c'était superbe quoi, c'était vraiment, euh... alors je ne suis pas du tout dessinateur et tout, mais je me dis que si j'avais pu imaginer et dessiner un truc parfait, euh, ça aurait été ça, je trouve que le, le style de, de, de, de Cathy est vraiment euh, magnifique, elle a trouvé vraiment quelque chose des personnages, qui est, euh, je ne parle pas de beauté et tout ça, mais qui est juste en fait. Incarné, ouais, ouais, voilà. on peut parler d'incarnation. Ouais, ouais. C'est ouais. vraiment ouais. ça, j'étais, euh... je suis... <rire> je courais partout dans la maison et tout ça. Donc, ouais, c'était super émouvant. J'ai eu, ouais, comme je disais, d'autres exemples d'adaptation. Et parfois, il y a un style qui, qui, euh, qui me semble intéressant, mais très éloigné de ce que je fais. Parfois, euh, mais, euh, et là, euh, c'est quelque chose à la fois que je n'aurais pas pu imaginer, je pense, mais qui me semblait tellement juste. Et, euh, et la qualité de dessin est tellement aussi précise et tout ça. que C'était « waouh » qui décrit mieux ce que j'ai ressenti. Et il y a quand même un troisième intervenant sur cet album dont j'aurais aimé qu'on qu parle, c'est le, le travail de Christophe Bouchard qui a fait La couleur. Et, euh, et, et alors pour ça, tu as élaboré une... Euh, moi, j'ai adoré ce que tu as envoyé. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as essayé de... Parce que c'est pareil, La couleur, c'est quand même une petite adaptation. Puisque Christophe Bouchard, il apporte son regard sur le dessin de Cathy, guidé par Cathy comme Cathy, tu as été guidée un peu par les mots de Martin. Donc finalement, il y a quand même cette troisième intervention. Euh, mais tu avais euh, élaboré... Euh, euh, Vas-y, je te laisse raconter parce Alors. que c'est très, très personnel comme façon de faire. <rire> oui, oui. Euh, pour chaque... En fait, j'avais vraiment fait des, des tableaux Pinterest, en fait, pour, pour chaque personnage, avec un style vestimentaire qui se rapproche des années 90, puisque en fait, l'histoire j'ai choisi de la situer maintenant, mais je voulais rester dans, dans un univers un peu nostalgique quand même et, euh, et choisir des vêtements qui, qui évoquaient un petit peu les années 90, même s'ils ont tous des portables. Oui, mais ça... Donc, un éternel recommencement. Voilà, donc... tout ça. Et puis d'ailleurs, ça, ça revient là. en oui. ce moment. Et, euh, et j'avais vraiment des exigences très, très précises sur les, le type de vêtements qu'il devait porter, les couleurs, justement, les sacs, les accessoires. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup de tableaux Pinterest avec euh, tout ce qui pouvait concerner bah, la cabane notamment aussi que, euh, que j'avais envie de meubler euh, de, de briques et de brocs mais pas n'importe comment non plus. Bah, c'est vraiment un personnage à part entière cette cabane. Voilà. C'est vrai que ouais, c'était ouais. pas anecdotique du tout dans la... Non, non, c'est vrai que les lieux ont beaucoup d'importance oh, ouais. pour moi en fait, les lieux et les décors. Euh, je pense que s'il si y a un métier autre que j'aurais adoré faire, c'est accessoiriste au cinéma, par exemple. Et donc là, c'est vrai que dans mes bandes dessinées, j'attache beaucoup d'importance en fait au décor et aux accessoires. Et voilà, donc c'est vrai que Christophe avait des, euh, comment dire, des consignes très strictes et très précises en fait, surtout. Cela dit, ça ne l'a pas empêché de, justement d'apporter de, des gammes de couleurs bien qui ne sont, oui, oui. euh, sont pas du tout les miennes habituellement et que, que j'ai vraiment eu plaisir à découvrir parce que c'est euh, une redécouverte. J'envoie des planches en noir et blanc et je reçois des choses. Waouh <rire> <rire> Tu as fait waouh aussi bah, Décidément, il <rire> y a eu du waouh et, et, et du coup, j'espère vraiment que, que, que, que quand vous découvrirez cette bande dessinée, vous ferez aussi waouh <rire> comme nous, euh, quand on l'a découverte euh, euh... Moi, c'est voilà, vraiment un, un album que j'aime énormément. Ça parle de la solitude des adolescents, mais de cette solitude qui devient une valeur ajoutée à chacun euh, euh, quand ils se retrouvent. Et, euh, oui, Martin, tu voulais... Tu voulais... Oui, c'est vrai que ça parle de la solitude, mais ça parle aussi euh, de... C'est euh, un âge tellement particulier et tellement violent. Ça parle aussi de ouais, solitude, mais solidarité. Bien et sûr. comment est-ce qu'on peut répliquer aussi Pour moi, c'est très sûr. important de ne pas éluder euh, la tragédie, le malheur la difficulté c'est d'être adolescent, mais je voulais montrer aussi qu'ils agissaient, qu'ils étaient dans la créativité, l'imagination. Euh, moi, je pense que chacun des livres euh, que je fais, c'est un peu ça, c'est un constat d'une vie très dure, mais c'est aussi, je fais des livres qui sont, euh, j'espère, des objets émancipateurs, je ne sais pas comment on dit, mais, euh, mais cette idée de, de lutter, et de renverser en fait, de s'en sortir, il y a quelque chose de l'ordre du, du combat et euh, ouais, d'un arrachement un peu à, à la tragédie. Voilà. Ouais, c'est vraiment moi comme ça ouais, euh, que, ouais. je que je l'ai que je pris ce mmh. livre et, qui, et ah, je lis énormément et, mmh. et ce livre il m'a bouleversé euh, oh. quand je l'ai lu et puis il est resté aussi longtemps parce mmh. que c'est vrai que c'est une histoire de, de, de, de jeunes qui comme ils peuvent essayent de prendre leur vie en main mmh. en ouais. fait mmh. et euh, c'est une histoire qui est magnifique et c'est marrant parce que j'en parle et j'ai oh. encore <rire> j'ai toujours la chair de poule quand je parle <rire> de cette histoire peut-être peut-être que Enfin, moi, je sais que ce qui m'a touchée aussi, c'est qu'au-delà de leur donner des armes pour combattre, on leur donne plutôt des outils pour se construire. Ce que je trouve euh, plus positif, c'est qu'ensemble, ils vont se construire au lieu de se battre avec les autres. Oui, oui, oui ils sont d'autres, ouais, euh... ils ne sont pas du tout querelleurs. Oui, oui, bien sûr. Mmh. Eh bien, écoutez, merci infiniment à tous les deux d'être venus nous parler de cette très belle bande dessinée. Merci. Qui, euh, merci. Je, enfin, moi, je, je pense que ça touchera tout le monde comme ça nous a tous touchés.